On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'éternel... 46, psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fonde d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel Les ravages qu'il a opérés sur la terre C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc et il a rompu la lance Il a consumé par le feu les chars de guerre Arrêtez, sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations, je domine sur la terre L'Éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Exaltez l'éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'éternel, Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Un, ah, il est seul L'Éternel est grand, grand puissant. Il est élevé au-dessus de tout. Quand célèbre son nom, comme est redoutable, quand célèbre. Le troupeau que ça m'a conduit Amen. Amen. Gloire te soit rendu notre Père Merci vraiment, nous sommes vraiment le troupeau que ta main conduit Nous nous réjouissons vraiment de pouvoir avoir ce privilège d'être conduit par toi Seigneur tu es celui qui nous conduit encore vers de verts pâturages. Tu restaures notre âme. Et ce matin encore, tu nous as bénis au, au travers des chants et des cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous démontrons que tu es toujours présent. Gloire à toi, parce que réellement, si tu n'étais pas là, où serions-nous aujourd'hui Et que serions-nous devenus, notre Père Céleste, notre Dieu C'est pour toi et c'est par toi que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment par ta grâce à toi que nous pouvons encore être aujourd'hui, Père Saint-Dieu, ce que nous sommes. Tu fais un travail. Tellement extraordinaire, Père Saint-Dieu. Et nous te remercions, Bénémen, Père Saint-Dieu, pour uh, ton œuvre à toi, dans chaque frère, dans chaque soeur, dans nos enfants. Seigneur, tu travailles vraiment. Oh, tu ne t'es pas lassé, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Aide-nous vraiment à pouvoir encore davantage, te donner encore l'occasion pour que tu aies encore davantage dans nos cœurs, dans nos âmes, Père Saint-Dieu, dans notre esprit, dans nos pensées, Seigneur, que tu sois. Oh, l'architecte toi-même, Père Saint-Dieu, celui qui oh, modèle encore chacun de nos Pères parce que tu, es, tu veux donner, Père Saint-Dieu, ton image à toi, la forme que tu veux à chacun de nos Pères. C'est pour ça que nous te remercions encore, mon sauveur. Merci encore pour ce chant que tu as inspiré, que nous avons chanté de tout notre cœur appartenissant de devant ton tronc de grâce pour te remercier encore pour le souffle de vie que toi nous as donné encore ce matin. En ce jour, nous avons pu voir le soleil s'élever. Seigneur, que ton nom soit béni. Il est vraiment grand ce nom, il est vraiment glorieux, Père son Dieu. Il est vraiment craint aussi sur la terre entière, mon roi, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le seul, tu le seras toujours et tu demeuras toujours le seul Dieu et l'unique, mon roi. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous as donnée. Voir réellement aussi croire en toi et aussi te servir aussi, Père. Bénis ton peuple rassemblé en cet endroit, Père. Voici, ils sont venus de très loin, Père Saint-Dieu. Bravant aussi, Père Tibissant, les tempêtes, les situations Père sous la route, Père Saint-Dieu, les trains, les bus, les trams, les voitures, Père Seigneur, que tu le bénisses richement. Et nous te demandons encore grâce pour nous soutenir encore ce matin, béni, Père Saint-Dieu, parce que. Nous voulons que tu es encore à chacun de nos pères. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint jésus christ Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse tous chacun de vous, Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous pouvons nous retrouver ensemble, parce que nous ne savons pas ce que les lendemains nous réserve. Mais chaque jour que le Seigneur nous donne, nous devons lui être donc reconnaissants et aussi qu'il soit donc béni pour avoir gardé chacun de vous qui est venu de loin comme de près sur la route effectivement et pour les moyens de transport que vous avez pris et que le Seigneur vous a gardé je lui suis reconnaissant. Vous êtes aussi une bénédiction pour nous tous. Et dans différents endroits aussi beaucoup de frères et sœurs aussi prennent courage aussi quand ils vous voient aussi aussi vous accrocher ainsi à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne et vous fortifie. Chaque chose que nous faisons pour la gloire de Dieu, les sacrifices que nous consentons, effectivement, il y a une récompense attachée à cela. L'apôtre Paul avait raison lorsqu'il disait qu'effectivement que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est tout à fait vrai. Nous pouvons réaliser que nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux qui est vraiment le donateur de tout don excellent, le créateur des cieux de la terre. En fait, c'est lui qui a déployé toutes choses et c'est celui-là qui nous a aussi invités. Nous sommes aussi ses invités. Et c'est vrai, nous lui sommes vraiment reconnaissants parce que il, il nous a accordé ce privilège de pouvoir et nous aussi nous approcher de lui, effectivement, aussi et de nous tenir aussi dans sa présence et, et de contempler aussi. Qui nous aide encore davantage à ce que nous puissions être à son image et aussi conforme à ce qu'il attend véritablement de nous, parce que c'est lui-même qui connaît effectivement ce qu'il veut dans l'homme. Nous ne savons absolument rien, mais nous lui faisons réellement confiance pour qu'il puisse achever son œuvre comme il le veut, parce que l'œuvre qu'il a commencée, il est le seul qui peut l'achever. Aucun homme ne peut donc achever, parce que l'homme n'a pas commencé, mais c'est toujours Dieu qui a commencé. Et il sait effectivement, lorsque nous, nous avançons effectivement dans la marche, à quel niveau nous sommes. C'est pour ça que nous lui faisons confiance, parce qu'il nous a fait une promesse merveilleuse. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. Et c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira toujours dans toute la vérité. Et nous remercions Dieu pour cela, parce qu'il ne nous a pas laissé seuls, il ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas non plus laissés dans les ténèbres, mais il a aussi envoyé aussi la lumière. Ou que nous qui sommes de la lumière, nous puissions marcher dans la lumière, en fait que nous voyons effectivement ce que ceux qui sont dans les ténèbres ne voient pas. Mais à nous, il nous accorde donc cette grâce de pouvoir aussi avancer avec lui et voir aussi ce qui se passe aussi tout autour de nous. C'est pour ça que nous ne devons pas perdre de courage. Je remercie Dieu aussi pour les psaumes que nous venons de lire. Et ça s'encourage et aussi ça nous ramène à pouvoir réaliser aussi lui avec qui nous marchons. Ce n'est pas un homme, effectivement, mais c'est Dieu lui-même. Et quand on dit c'est Dieu lui-même, c'est que c'est lui qui amène toutes choses à l'existence et qui redonne effectivement aussi les mouvements et l'être aussi, et chaque chose et chaque événement, effectivement, chaque circonstance est sous son contrôle. Que Dieu vous bénisse. Nous devons réaliser combien nous sommes des bienheureux d'être connus par ce Dieu, et aussi ce Dieu qui prend tellement soin de nous dans le moindre détail. Et il n'oublie aucun et nous, effectivement, de chacun de vous. Et même si votre mère, comme l'a dit, vous abandonnerait, vous oubliez. Moi, l'éternel, je ne peux pas vous abandonner ni vous oublier, en fait. Alors, il est nécessaire que nous puissions réaliser que c'est qui veille sur chacun de nous, euh, ne sommeille ni ne dort, en fait. Oui. Jamais il ne nous abandonnera et, il ne nous le délaissera. Pour autant que nous aussi, nous ne puissions pas l'abandonner. Parce que si nous sommes donc attachés à lui, il est vrai que lui aussi est attaché aussi à nous. Ce que Dieu désire voir effectivement, c'est surtout aussi notre intérieur. Dieu n'aime pas les hypocrites. Et puis, un fils de Dieu ou une fille de Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu aime toujours les hommes, les femmes qui ont un cœur sincère, un cœur droit. Et, et si c'est cela ce que le Seigneur, notre Dieu, désire, parce que dans le livre, je pense, que dans les psaumes, quelque chose comme ça, c'était David, il me dit, mais j'ai été conscient de l'iniquité, ma mère conscient de l'iniquité, mais ce que toi tu veux, c'est que la vérité, la sincérité soit au fond du cœur au reste, frère, que tout ce qui est vrai, Alléluia. tout ce qui est juste, droit, effectivement, aussi, digne d'honneur, soit l'objet, donc, de, de vos pensées. C'est à cela que nous devons réellement aussi euh, nous attacher de tout notre cœur à, à pouvoir être euh, aussi vrai, parce que c'est ce que Dieu euh, désire, effectivement, aussi, ce que la vérité, donc la sincérité, soit au fond du cœur. Quand je parle avec quelqu'un que je sois exactement ce que j'ai dit. Si cela n'est pas le cas, Dieu est capable, aujourd'hui encore, de faire un travail en toi pour te rendre exactement comme lui il veut. Parce que si nous sommes hypocrites, effectivement, nous sommes doubles. Nous sommes nous-mêmes tourmentés au-dedans de nous. C'était un fardeau, hein Que vous portiez, en fait. Parce que vous savez que vous n'êtes pas vrai. Et ces fardeaux travaillent en vous. Or, le Seigneur a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Vous vous déchargerez de tous vos fardeaux. Et C'est ce que nous avons comme désir encore aujourd'hui, que le Seigneur nous aide. Nous le levons pour lire dans le livre des, des Aïeux, chapitre 25, Esaïe 25, à partir de verset 1. Je voudrais ce matin aussi, de tout mon corps, remercier notre sœur Amissa. Je crois qu'elle est ici. Que Dieu te bénisse. Il te bénisse richement et un grand merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur te rende son tublesse. Oui, oh, il a fait quelque chose de très particulier. C'est merveilleux parce que c'est vraiment très touchant de voir et. À son évidemment aussi. Que le Seigneur te bénisse, ma précieuse soeur. Ô éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je, je, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Oh, yeah. Amen. Tes desseins, donc conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Amen. Amen. Amen. Tendre Père et précieux Soba, me voici encore devant ton trône de grâce avec ton peuple, Père. Et te remercions pour. Le merveille que tu ne cesses d'accomplir encore pour nous et parmi nous aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, quand nous pouvons regarder autour de nous, nous nous disons, si Dieu n'était pas avec nous, si les Seigneur n'étaient pas là, où est-ce que nous serions aujourd'hui, Père Mais il a plu à toi dans ta bonté, Seigneur, d'être avec nous, de nous conduire encore davantage, de nous soutenir, Père Saint-Dieu, et de démontrer, Père Saint-Dieu, que, oh Dieu, dans toute notre détresse, tu n'as jamais été absent, mon Seigneur. Et... Mais tu as toujours été présent et démontrant qu'effectivement que tu es les dieux fidèles. Amen. Ce peuple qui se tient debout est à toi, mon bien Père Saint-Dieu. Or, oh, à ces lieux et dans d'autres lieux, bien Père Saint-Dieu, l'amour qu'ils ont, c'est pour ton amour à toi, bien Père saint Leur désir, c'est de pouvoir te plaire. Que tu sois béni pour ce que tu as fait, Seigneur. nous as donné des frères et des sœurs. Nous te remercions pour cela, Père Saint Dieu, que tu nous aides encore ce matin, en fait, que nous entendions ta parole, qui nous conduira, Père Tibisson, pour pouvoir voir réellement quelle est ta volonté, et ce que tu attends de nous, et ce que tu veux que nous puissions faire, et ce que tu es en train de pouvoir faire. Sois béni, sois béni, Père Saint Dieu, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu est un Dieu qui, comme la Bible le dit, qui est unique. Il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à lui. Et il le dit lui-même, il le répète encore en disant qu'avant moi, il n'a pointé formé des dieux, et après moi, il n'y aura jamais des dieux. Alors nous devons réaliser qu'effectivement, que... Dans tout l'hiver, effectivement aussi, dans, dans tout ce qu'on peut même scruter, effectivement, dans l'espace et partout où on peut arriver à pouvoir voir, parce que sur la terre, les gens, les êtres humains ont des divinités qu'ils ont eu à pouvoir donc former, auxquelles ils s'adressent comme étant des dieux. Mais dans les cieux, sur la terre et partout, même dans la profondeur de la terre, on ne pourra jamais trouver un être qui s'appelle Dieu. C'est lui que nous avons. Il a dit lui-même « Je suis Dieu, ton Dieu. » Les autres ils se sont fait Dieu, mais Alléluia. lui, lui, il est Amen. Dieu. C'est lui que, c'est celui en fait qui doit être adoré. En fait. mm -hmm. C'est pour ça qu'il il doit être le seul Dieu, parce que c'est lui le seul qui a amené à l'existence toutes choses qui existent. Donc, c'est lui que même les animaux et les oiseaux doivent adorer. Parce que les oiseaux que vous voyez, tous les animaux, effectivement, aussi, ils connaissent les créateurs. Cela est là la vérité. Parce que on nous dit que la nature tout entière soupire après la manifestation du Fils de Dieu. Donc, effectivement, que euh, tous ceux qui nous entourent, effectivement, reconnaissent qu'en réalité, qu'ils ne viennent pas de quelque chose qui était un hasard, mais ils viennent effectivement de Dieu. Même les arbres que vous avez. Parce que nous l'avons dit ici, comment est-ce que tu peux m'expliquer qu'un arbre ressent que l'hiver vient et que la sève doit descendre Il n'y a pas une personne qui vient pour dire, bon, arbre, que la sève descende, sinon tu vas mourir non. Et puis bon, quand on arrive au printemps, que l'été est plus proche, effectivement, la sève commence à pouvoir monter. Comment cela se fait-il Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'arbre qui fait que l'arbre la, vit en fait. Donc il y a une vie dans cet arbre. Mais cette vie dans cet arbre vient d'où en fait Ça veut dire qu'effectivement que la nature même que vous voyez ici, nous parlons peut-être l'autre fois, je pense qu'on avait cité effectivement aussi, même la pierre. La pierre qu'on voit qu'elle est inerte, effectivement, oui, elle est inerte. Mais Dieu dit à Moïse, il dit, parle au rocher. Donc, s'il doit parler au rocher, ce que le rocher doit avoir des oreilles pour entendre. <rires> oui, oui, oui. Et, et il devait parler au rocher, et le rocher devait arriver à pouvoir agir. Mais c'est quand même extraordinaire, frères et sœurs, que nous puissions réaliser que, effectivement, que même la nature réalise que il n'y a que l'homme, effectivement, alors que l'homme est le summum de la création de Dieu. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Donc, c'était, ce n'est pas à la nature d'enseigner à l'homme. Non, non, non, non c'est bien à l'homme de pouvoir enseigner à la nature. Voilà qui tu es. Est-ce que c'est si? Mais Bien sûr que oui. Parce que si, si, si Dieu a fait toutes ces choses-là, c'était pour l'homme. Mais voilà que l'homme devient encore plus bas. Et l'homme, alors que la nature était soumise, donc elle était soumise à l'homme. Est-ce que vous comprenez ça amen. Mais voilà que l'homme il est tellement descendu dans la bassesse qu'il va prendre les troncs. La nature, en fait, donc l'arbre, il dit tu es mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Donc, l'arbre te dit que c'est toi qui es mon Dieu. Bien sûr que oui. Bien sûr. Quand, quand, quand l'homme a été créé, il donnait des ordres, effectivement, donc l'arbre obéissait. Il connaissait qui était. Mais pourquoi on dit que la nature soupire après le manifeste de Dieu Parce qu'ils savent que c'est sont eux. Ce sont donc les propriétaires. Voici les propriétaires. Mais les propriétaires qui vont s'incliner sur l'arbre, lui, un arbre. Frères et sœurs, il faut dire que le Satan a tellement aveuglé les gens qu'il nous. Mais c'est vrai qu'il. Quand, quand même si on réfléchit, un arbre, un arbre, c'est un tronc, il n'y a rien dedans. Une fois qu'il est coupé, il est taillé, effectivement, même quand on voit même les marbres, c'est coupé, c'est taillé, mais il n'y a pas de vie dedans. Mais l'homme doit s'incliner devant cela. Et à ce moment-là, effectivement, commencer à l'évoquer comme étant son Dieu. Alors que lui, quand Dieu l'a créé, il a donné donc l'autorité. Donc nous réalisons qu'effectivement, que la, nat la nature entière, la terre, et en elle, effectivement, il y a quelque chose de divin, quelque chose qui est de Dieu, effectivement, qui témoigne qu'effectivement, qu il ressent, en fait, que Dieu existe, effectivement, il ne peut pas être dans ce sens qui, non, c'est Dieu, n'existe pas, non, non, non, non, la nature ressent aussi qu'effectivement que eh ben, Dieu existe et il obéit aussi, même quand il y avait la tempête effectivement, il dit ben, « tais-toi » et ça, ça s'est aisé effectivement aussi. Donc tout, tout, tout obéit à l'éternel. Mais c'est lui qui est toujours dans la obéissance, c'est toujours l'homme. L'homme auquel Dieu a eu à pouvoir donner effectivement aussi l'autorité sur toutes choses en fait c'est qu'il domine effectivement, qu'il est effectivement aussi la la, la, la, possibilité de contrôler effectivement toutes choses. Donc, nous comprenons qu'effectivement que c'est lui que nous adorons, c'est vraiment Dieu, Amen. qui est donc le créateur des cieux et de la terre, Amen. et c'est lui qui a amené à l'existence tout ce que nous pouvons voir, et même toucher, en fait. Amen. Et non seulement ce que nous pouvons toucher, mais même l'invisible, en fait. Ce qu'on ne peut pas toucher, mais Dieu est, et c'est lui qui en est l'auteur. Donc, ça veut dire que dans tous les domaines, effectivement, dans tout le recoin, dans, dans l'espace, dans tout ce qui existe, effectivement, que, donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul qui a créé, c'est Dieu. Trône, dignité, choses visible et invisible. C'est écrit, hein Colossiens, chapitre 2. dit Ça veut dire qu'il est l'auteur de toutes choses. C'est à dire que, comme il en est ainsi, il est digne de l'ouange, en fait. Alors, ça veut dire que toute la gloire, l'honneur, L'autorité, l'adoration, ne peut jamais revenir à la créature. Est-ce que vous comprenez? Ça doit toujours revenir en fait au Créateur, parce que c'est celui donc qui doit recevoir, parce que c'est lui l'architecte en fait de tout. Donc même l'homme que je peux voir admirer, mais en fait c'est lui qui a fait cet homme que j'admire aujourd'hui, mais c'est Dieu. Donc, je dois reconnaître, effectivement, que c'est l'architecte qui a vraiment les droits de pouvoir vraiment être, être reconnu quand tout cas, il, mais tu es vraiment merveilleux. Parce que si tu fais une chose comme cela, c'est que réellement, quelle sagesse tu as. Parce que quand on regarde même l'homme en soi, dans ce qu'il est, effectivement, non, mon frère, ma soeur, le corps de l'être humain est un corps qui est complexe. Son fonctionnement est complexe. Il faut, il faut plus que, comme on appelle, plus qu'un génie, en fait. Donc c'est plus qu'un docteur en fait. Parce que comment le corps est dessiné à l'intérieur, le sang, le veine, donc tous les organes que vous avez, chaque organe, mais non Dieu est grand. Donc il, il, il a pensé toutes choses, mais il est Dieu. Que son nom, il est vraiment tout puissant. Que son nom soit béni. Il a simplement dit, et les choses se sont criées à l'intérieur. Alors, quelle puissance, quelle autorité, quelle grandeur. Alors, ce Dieu-là est Dieu vraiment digne. Amen. Donc, dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu. Parce qu'avant que les cieux n'existent, c'est lui qui existait. Parce qu'il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est qu'il est l'auteur de ces cieux que nous voyons. Oui. Non, est il, il est extraordinaire. Oui. Donc il, il, il est merveilleux. Et, et puis quand nous regardons même, parce que si sur nos, nous regardons tout un tout petit peu dans, dans, dans, dans, de plus près la création, prenez par exemple un arbre. Ou prenez par exemple, oui, prenez par exemple une feuille. Les nervures, les limbes. Regardez comme une feuille est dessinée. Regardez comment elle fait. Chaque chose dans cette feuille-là a son importance. Oui. Parce qu'il y a dans le vent, donc, donc, frère, non, Dieu est merveilleux. Si puissamment de le regarder, dans, dans, ses dans, dans œuvres, effectivement, vous comprenez qu'effectivement, que il est merveilleux. Amen. Et alors, il est vraiment tout puissant, et chaque chose a été pensée. Regardez même dans les animaux, dans le poisson, tout ça. Donc, les variétés qui sont, effectivement, chaque variété a sa façon, sa particularité. Donc, on voit que Dieu a pensé les choses, et, et quand il dit, il a dit, rien que dans sa, dans, dans, dans, dans, dans ce qu'il était, il a simplement pensé. Et il a prononcé la parole, et la parole est partie, effectivement, pour créer exactement les choses, et, et toutes ces choses que Dieu a créées sont toujours parfaites. Alors, même dans les couleurs, mon frère, ma soeur. Ah oui même dans le couleur, il est le grand architecte. Regardez comment les poissons sont dessinés, les animaux, les girafes, effectivement aussi, les antilopes, effectivement. Mais oui, frère, dans la nature, les animaux sont tellement bien dessinés. Il y en a des cordes comme ça, des cordes comme ça. Vous avez les tortues, vous avez les cordes, le crocodile. Donc chaque reptile, chaque chose, on le regarde, même quand vous voyez les caméléons, quand il avance, effectivement, les mouvements, les couleurs qui changent, non Dieu est grand il n'y a aucune sagesse intelligence devant un tel Dieu il est merveilleux mon frère et je crois que quand les enfants dans le poisson la nature et tout ça mais c'est merveilleux regarde je me lève simplement je regarde le ciel je dis mais Seigneur où est le, le commencement où est la fin et tout est tout là, il dit, mais tu contrôles C'est vrai, mon frère soeur. Alors si on va maintenant dans la nature, vers l'herbe, effectivement, dit, ce sont même des, des arbres fruitiers. Différents, Non, il, il est vraiment Dieu. Chaque arbre a son fruit et chaque fruit a sa particularité. Il a pensé à ça. Juste simplement en disant que, que chaque sémence, pour lui, c'est notre espèce. Et voici les espèces sur la terre. Mon frère, il y a même des espèces qui n'ont même pas encore mangé. mais qui sont tellement jolies. Dans les oiseaux, il y en a des ceux qui sont comme ça, avec ceci. Mais ce Dieu, il est variément. il est merveilleux, mon frère. Oui, monsieur, oui, madame. Oui, monsieur, oui, madame. La nature entière te montre la grandeur de ce Dieu. Alors, comment peux-tu douter ne un ce qu'un seul instant de, de ces dieux, de sa puissance, de son autorité en fait. Parce que c'est ce qu'elle dit même dans le livre de, la Romaine, dans les de Romains, il dit, mais, mais la puissance de Dieu est, est, est devant nos yeux en fait, démontrant effectivement qu'il a, c'est quand même extraordinaire. Je, je, je crois que aussi que, je pense que c'est dans l'élan de pouvoir regarder les choses, effectivement, que David, il dit, il dit mais quand je contemple les cieux, ouvrage-toi-même, de je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frères et sœurs, sur la terre, nous voyons ce que nous voyons, mais il y a des beautés que nous n'avons pas encore contemplées. Oui, la gloire de Dieu, c'est vrai, frères et sœurs. Ne perdez pas votre temps pour rester sur la terre. Non, non, non. Ce qui est merveilleux avec lui, c'est Dieu qui a déployé tout ceci. Que son nom soit béni. Ah non, non, non, non, il est bon. Non, non, non, non. Et je crois qu'il y a un cantique que ces enfants ont chanté. Hein. Hum. C'est en anglais, je pense, qu'ils ont Il à pouvoir chanter cela. Hum. Il, il, il a dit, euh, il n'a pas voulu. Hum. Ah. Vous, vous entendez cela? Vous entendez Répé, répétez un peu. Hein. So, tu n'as pas voulu d'avoir le ciel sans nous. Donc, effectivement, que là dans le ciel où il est, il veut que toi tu viennes. Il veut t'inviter. Non seulement tu as vu sur la terre, mais viens voir aussi ce que j'ai fait là-haut. Non, frère et monsieur, si déjà sur la terre, on admire ces merveilles comme ça, on regarde les chutes d'eau, on regarde tout ce qui. Mais c'est vrai, frère. Donc juste en regardant simplement, tes yeux à toi sont apaisés, il dit, mais c'est quand même, qui peut, qui peut arriver à pouvoir dresser comme ça une montagne, des l'eau qui coule comme ça, des chutes, qui dit, mais c'est merveilleux, il y en a qui descendent avec une telle force, effectivement, que ça crée la vapeur, mais c'est merveilleux. Donc, ça veut dire qu'on voit ces dieux sur la terre, il dit, mais alors, si sur la terre c'est comme ça, et dans les cieux ça sera comment C'est pour ça que nous devons vraiment nous accrocher à ces dieux. La Bible nous fait savoir, comme nous l'avons lu effectivement, que tes desseins conçus d'avance, donc se sont fidèlement accomplis. On nous fait comprendre bien très bien ici que ce sont donc des choses que toi, tu as eu à pouvoir penser. Hum? conçues d'avance. Et ce qui est merveilleux avec notre dieu, c'est qu'il n'a pas gardé ses pensées avec lui. Non. Ah oui, oui. C'est qui est merveilleux. Parce que, vous savez, et nous savons tous que, la parole de Dieu est une pensée qui est donc exprimée. Dieu a ça dans ses pensées. Aussi longtemps que c'est dans ses pensées, ça reste des pensées de Dieu. Ni toi, ni moi, on ne peut pas savoir. Et il n'y a personne qui pouvait se dire que moi, je connais la pensée de Dieu, je sais la pensée de Dieu. Non, personne ne connaît la pensée. Donc, vous direz, oh frère, mais oui, mon frère et ma soeur, personne ne connaît la pensée de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, nous on nous dit, mais <rire> qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Je veux que vous puissiez suivre. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Personne parmi nous. Et vous me répondrez, nous nous avons la pensée du Christ. Alors il faut bien que vous compreniez bien les Écritures. Vous avez bien lu, la Bible dit, nous avons la pensée du Christ. N'est-ce pas vrai Ok. Alors, on nous a bien posé la question, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Personne. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont aussi, aussi élevées au-dessus de vos pensées. Alors, la pensée de Dieu est en Dieu. Mmh, oui, oui, est... Personne ne peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est Dieu lui-même, pas toi, pas moi, pas quelqu'un d'autre, mais Dieu lui-même, parce que sa propre pensée, comme la pensée de mon frère Jonas. qui est là. La soeur qui est à côté de lui ne peut pas connaître la pensée de mon frère Jeunesse. Parce que notre frère, il est assis là, il pense. Il est en de penser. Personne ne peut savoir. Parce qu'il est lui. -même. La seule personne qui sait sa pensée, c'est bien le frère Jonas. Vous êtes d'accord Donc, Dieu a ses pensées. Donc, il dit que Qu'est-ce ah, ah. qu'il me dit hein? Tes desseins, donc, tes de pensées, reçues à l'avance, se sont fidèlement accomplies. Est-ce que vous suivez Amen. <rire> Les pensées. Quand elles sont pensées, elles sont pensées. Or, nous, comme on dit tout à l'heure, pour que vous puissiez suivre, nous avons... Est-ce que vous suivez oui. C'est important. Hein? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Alors, regardez très bien. Je dis que personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Parce que vous direz la révélation. Écoutez, personne donc, ne peut le connaître. Aucun. C'est pour ça, cet ange qui mettait les seuls à la perfection, il était vraiment monté très haut. Il voulait se prendre aussi pour Dieu, parce qu'il voulait, il a toujours cherché, d'être adoré comme Dieu. Il ne pouvait pas arriver à pouvoir être Dieu. J'espère que vous me suivez. Il ne pouvait pas arriver à être Dieu. Pour quelle maison Parce que le Dieu que nous servons, que nous avons, c'est Elohim. Donc, Elohim, ça veut dire l'être qui existe par lui-même. Mais l'ange a été créé. Il est impossible qu'il arrive au stade de l'être qui il existe par lui, l'ange il est l'être créé par l'être qui existe par lui-même. Il peut faire tous les efforts qu'il veut. Est-ce que vous me suivez? Tous les efforts qu'il peut faire pour être Dieu, il ne le les sera jamais. Bien sûr que non. Il ne sera jamais. Par contre, ce Dieu-là qui l'a amené à l'existence, lui, il savait très bien c'est qu'il a les pensées parce que c'est lui qui conçoit la personne. Alléluia! Amen! Parce que toutes les pensées qu'il peut avoir, c'est lui quand même qui contrôle toutes choses. C'est pour ça qu'on nous dit qu'effectivement que le diable ne peut pas aller plus loin avec vous tant que le Seigneur ne lui a pas permis. Donc il n'a pas l'indépendance sur toi. Non! Non, non, non, non, non, non, non, non Les démons, les diables n'ont pas l'indépendance sur vous de faire ce qu'ils veulent. Non, monsieur Non Amen. Oh oui Oh oui C'est très important que vous puissiez comprendre cela, afin que vous avanciez dans les choses qui sont des dieux, pour ne plus être des enfants flottants, en vent des doctrines secouant comme ça, ainsi de suite, vous devez être des personnes déjà qui ont la maturité dans les choses. Et donc, nous revenons à cela. Ce qui veut dire que ce qu'ils pouvait concevoir et penser, parce que c'était qui dans Ezekiel, quand que l'iniquité, jusqu'à ce que l'iniquité, tu as été fait, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. En lui. Donc, oui. Donc, c'est Dieu-là, hein, qui est au-dessus de tout, aucune pensée ne peut sonder, mais qui sonde les pensées et les rendre le des Oui qui connaît toutes vos pensées, tous chacun de nous. Il sait si tu es hypocrite, il sait si tu es vrai, il sait si tu es sincère, si ta prière est vraie, elle est adressée vraiment. Bien sûr, mon frère et ma sœur, c'est l'être que nous devons craindre le plus. Par les services des impôts, des taxes, des hasards, oubliez. Oubliez, vous n'avez même pas d'oublier. C'est lui qu'on doit craindre le plus. Il ne dit pas beaucoup de choses. Hein? Il est toujours silencieux. Hein? Mais faites attention. Parce que souvent, il ne dit rien. On s'habitue. Il est tout doux, il est doux, doux, doux. Non, monsieur. Ah, ah. Pour l'amour de Dieu, lisez la Bible. Il est Dieu. Il ne pourra pas changer sa divinité. Il restera toujours divin. Vous savez, même quand il avait pris la forme d'un homme, il n'a jamais dit à Marie, ma maman, maman, ça va jamais. Jamais. Ben oui. Bien sûr que oui. C'est extraordinaire cela. C'est facile, c'est marquable. Tu me posé la question de savoir. Je vois que c'est moi soeur Bébiche qui me disait l'autre fois, mes frères, tu m'as dit que oui, l'enfant appartient au papa. Bon, je suis d'accord, hein. Bon, j'aime bien, mes soeurs. C'est important aussi quand vous avez, si vous vous posez quand même des questions, je dis, mais oui, tu as dit, l'enfant partit au père. Alors, bon, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que, que ça soit dit L'enfant partit au père. Et puis, sans, sans le père, il n'y a pas la mère. Donc, le papa, bon, maintenant, comprenez bien. Dieu est tellement parfait. C'est pour ça, vous qui cherchez des divorces, vous qui cherchez des séparations, je ne sais pas sous quelle forme que vous avez. Je ne suis pas en train de prêcher mariage, reste divorce, monsieur. Vous n'avez jamais remarqué dans votre, parce que souvent, il y en a déjà qui, qui se marient, ils sont toujours aux aguets. Oui, je vais faire comme ça, mais on ne sait jamais quand il va changer la vie, moi j'ai déjà pas J'ai dit Et vous vous, vous, vous tenez de gloire à Dieu, je vais aller au ciel. Vous n'allez pas au ciel. Non, non, non, non, non, non, non. non. Au ciel ne vont que ceux qui ont le corps droit. C'est ah, euh, euh, écrit, hein. regardez bien Matthieu chapitre, chapitre, chapitre 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ah, que c'est comme Matthieu, Matthieu chapitre 5, il nous dit ici, nous allons le lire ensemble, hein, on quand même ce qui est écrit là. Je suppose que c'est cela, on a trouvé, c'est Matthieu chapitre 5, mon Dieu, c'est comme cela, peut-être bien. Ah, voilà. Matthieu chapitre 5, nous allons lire entier. Hein, si on va voir. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux donc le pauvre en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux donc les affligés car ils seront consolés. Heureux donc les débonneur car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur, car ils feront quoi Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est Heureux serez-vous lorsqu'on vous atrougera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à côté. C'est ça qui est merveilleux. Ah ben bah oui, oui, oui, oui, oui, Souvent on fait, ne on fait pas attention à ça. Gloire à Dieu si on parle du mal de vous. Gloire à Dieu si on vous dit toujours il est.. C'est vrai. Même bien que vous ne l'avez pas fait, mais on dira toujours du mal de vous, faussement du mal de vous. Alors glorifiez notre Seigneur. Ne vous vengez pas sur Aïe, ah, il, il a toujours parlé. Non, non, laissez les gens parler mal de vous. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il dit, hein, il dit au verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous comprenez cela. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, je disais, observez-vous, à que il y en a de ceux qui rentrent directement dans le mariage, à ah, bah, bah je disais, ah, bah, ça une fois, je parle comme ça, mais, là, là, et contrat, contrat, contrat, contrat, quel contrat vous avez signé, séparation du bien <rire> Madame, j'aime mon mari de tout mon cœur, j'aime Jean-Philippe, j'aime j'aime Jean, tout ma, ma femme, je l'aime beaucoup, mais on a un contrat de séparation. Alors expliquez-moi, quel est donc cet amour que vous avez à l'endroit de votre femme ou votre mari qui vous fait croire qu enfin, et qui, qui se traduit par séparation du bien Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire le mariage Merci, ma soeur. Ah non, que okay, Dieu la bénisse. C'est nécessaire. Est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire le mariage <rire> Alors, euh... dans les scènes et nous voyons comment Dieu fait les choses. Je crois que nous pouvons juste les lire ici, dans le livre. Mais je ne veux pas rentrer d'abord. Je vous ai toujours dit, n'est-ce pas donc, il y a un peu, nous lisons un peu. Dieu veut que nous puissions lire. Et puis après, nous continuons dans ce que nous avons lu. Voilà, c'est cela. Comme voilà. Dans Genèse au chapitre 2, hein, c'est ça, oui. Nous commençons au verset 18. Je lis ça, hein. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous suivez C'est pour que tous ceux qui désirent le mariage, qui soupirent après le mariage, comprennent d'abord. Parce qu'on est pressé, je le veux, je veux ça, je veux ceci. Mais il faut comprendre d'abord dans quoi vous voulez vous engager pour qu'après... Oh, pasteur, est-ce que je peux vous voir, pasteur Non, non, non, non, non, non, non. C'est important que quand vous vous engagez, vous puissiez connaître effectivement le pourquoi de votre engagement. Si vous n'avez pas compris avant, c'est autre, autre chose. Mais je parle à ceux qui écoutent. Donc, ça veut dire que si on célèbre un mariage ici, c'est qu'on a affaire à des gens qui ont compris. Amen. Eh bien, Donc ça dit que dans le monde détail, vous comprenez. Eh bien, si même c'était parce que l'effet de pouvoir vivre quand même et qu'entendre quand même. Donc vous avez compris. Est-ce que vous suivez Bon. Alors, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, vous savez que maintenant, tout un chacun de vous doit savoir que les désirs du. Aïe aïe aïe, je ne vais pas rentrer là-bas. C'est nécessaire, frère. Non, mais c'est vrai, parce que quand vous, quand vous lisez les Saintes Écritures, ce n'est pas que bon que vous vivez célibataire. Est-ce que vous comprenez C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme Amen. amen. S'il a dit, il sait. Et puis, lui-même a dit, je lui ferai donc euh, euh, une aide qui soit semblable à lui, semblable à lui. Pas un chien, pas autre chose pas un animal, mais semblable à lui. Et puis il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment... Je voudrais bien que tous les jeunes, si les frères et sœurs, même si les oreilles soient un peu ouvertes aujourd'hui. Un tout petit peu pour ça, hein. Que les oreilles soient ouvertes, hein? C'est ouvert oui. Parce que vous n'allez pas dire, ah, nous ne savions pas. Hein? Vous le savez maintenant. Quand vous le savez, c'est encore doublé. C'est quand même grave. Hein? Vous êtes ignorant, c'est autre chose. Et puis, c'est écrit dans le blanc. Alors, il dit, et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme, il les appellerait. Et a fait que tout être vivant portait le nom que lui donnerait l'homme. Vous entendez Nous avons dit ça. Et l'homme donnant des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors, toujours Dieu lui-même. Par les grands-pères, par le grand-mère, ou la grand-mère, ou X, Y, ou ceci, ou cela, toujours Dieu lui-même. Est-ce que, est que vous comprenez Amen. Toujours euh, Dieu, Dieu lui-même. Lui lui c'est toujours Dieu qui est toujours au commencement. Non? Et c'est toujours lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller fabriquer des choses. Ah, non, non, non, non. Si c'est est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'il sait aussi que la femme doit avoir un homme. Bah parce que c'est pour ça qu'on a fait l'être semblable, non, bien, non bon. Vous me suivez bien Amen. Je crois mais, que les oreilles sont bien ouvertes, là. Hein Amen. Alors, il dit ici, « Alors, l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme. » Et ça veut dire que quand il dormait, l'homme il était seulement au repos. Quand on dit profond, il était vraiment se reposé il dormait. Il ne se tracassé pas, il ne cherchait pas dans son fort intérieur, dans sa pensée, dans ceci, oh, aïe, aïe, aïe. Non, non, non, non, non, non. l'homme dormait seulement tranquille. Pendant qu'il dormait là, Dieu faisait son travail. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie Je ne sais pas. Moi, je voudrais vraiment être esclave 100% de Dieu. J'ai pris, mais vous savez, il arrive, j'ai pris, Seigneur, rends-moi ton esclave. Rends-moi prisonnier pour que vraiment, même si je dois bouger comme ça, que ce soit toi qui bouge. Amen. Oui, bon, moi je désire ça. Pour vous, je ne sais pas, mais moi je désire ça. Parce que, parce que je sais ce que ça veut dire. Parce que ce jour-là, je ne vais pas avoir un problème. Si vous jouez avec votre vie, c'est votre droit. Quand vous écoutez pour les tours à la légère, vous ne savez pas, c'est un jugement, une condamnation pour vous. Un jour, aussi vrai que Dieu vivant, vous allez le regretter pour n'avoir pas prêté attention, pour n'avoir pas donné à Dieu ce que Dieu attendait de vous. Alors, il pose. Mais sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma donc la chair à sa place. Je fais le travail. Hein. C'est lui toujours qui est l'architecte. Il fait le travail. Et l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera comment Vous entendez cela L'homme se réveille et il voit effectivement la famille. il crie. On va l'appeler femme hein? On l'appelle femme Parce qu'elle a été prise de l'homme C'est pourquoi L'homme Quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils feront quoi Ils deviendront quoi Ils deviendront quoi J'ai pas bien entendu Ils deviendront quoi Bon alors ah, C'est ça mon frère, ma soeur. Si maintenant l'homme et la femme sont devenus une seule chair, Frère Jonas, mets-toi debout. Alors, vous le voyez comment il est. Alors, <rire> vous voyez, Frère Jonas. Non, reste debout. De toute façon, tu ne vois pas derrière. Te, tu vois. Alors, nous prenons dans Matthieu chapitre 19. Voilà. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans, dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain, et une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Le pharisien l'abordèrent et dirent, mais pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Vous suivez. Amen. Il répondit. N'avez-vous pas lu, toujours l'écriture, j'aime beaucoup les seigneurs, parce que là, ça frère, ma soeur, moi, c'est que vous voulez, mais là c'est toujours l'écriture. N'avez-vous pas lu que le créateur, donc celui qui était l'auteur de la création de l'homme et de la femme, au commencement, fit l'homme et la femme. Donc il les a créés. Et puis, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi alors, maintenant, écoutez bien, ça, c'est le Seigneur qui nous donne la compréhension. Ainsi, hein, ils ne sont plus deux, mais ils sont donc quoi? Ça, c'est Dieu lui-même qui donne la compréhension de cela. Et puis, il ajoute, il dit quoi? Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a fait quoi? Voilà. Alors, quand vous voyez mon frère Jonas debout ici, par quelle partie tu vas vous couper pour le séparer en deux? Parce qu'il est là, debout. Ah, Maintenant, bah, il faut séparer. Parce que, bon, je donne un exemple. Je, pendant, vous avez pris un contrat de séparation. En cas de trouble, divisé un peu frère. Vous allez le couper par où C'est la tête que vous allez prendre à couche Ou vous couperez au milieu Je pose la question. Vous comprenez C'est pour que vous compreniez. Non, achetez mon frère. C'est pour que vous compreniez, comme le Seigneur nous l'a montré tout à l'heure, ils deviendront une seule chair. Alors maintenant, pour ne pas avoir de bombes, d'explosion, pour dire, ah, je n'en peux plus, je n'en pouvais plus, avant de pouvoir poser l'acte en question, c'est-à-dire de pouvoir aller prendre, il faut d'abord prier. Parce que Dieu n'est pas celui qui apporte le trouble dans... Toujours la paix. N'accusez pas Dieu, Seigneur, l'homme que tu m'as donné, ou la femme que tu m'as donnée, je n'en peux plus. Non, non, non, non, Dieu n'est pas là-dedans, mais c'est toi qui as fait ton choix. Alors, bon, je dis que je n'ai pas rentré dedans, mais enfin bon. Ah, mon frère, moi, c'est assez ça le problème. Enfin, je donnais simplement... Non, c'est lui qui avait dit que... Alors, on revient, à... on ferme un peu la parenthèse. C'est important que vous compreniez ce chose-là, mon frère et ma sœur. Parce que vous accusez toujours Dieu des torts et des travers. Ah, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, tu m'as mis dans cette situation d'assistance. Dieu n'est t'a pas mis, toi. Toi-même, tu t'es mis là-dedans. alors si si Dieu permet que nous puissions avoir un jour comme ça vous voyez que c'est quand même quelque chose de très important on a besoin d'entrer dans la profondeur en fait que les choses que nous avons apprises qui n'ont rien à voir avec les écritures parfois qu'on nous a tellement mis dans la tête ne puissent pas être là mais que Dieu prenne le contrôle on comprenne la raison et comment cela se fait, nous serons bien des bienheureux. Alors, tes dessins donc consulents. C'est pour ça que je disais, effectivement, quand vous allez donc, vous, vous êtes ensemble, effectivement, certains, nous allons mettre un contrat de séparation de biens. C'est que déjà, vous, vous préconisez déjà que vous n'êtes pas un. Hein? Alors, quelque chose comme ça qui est déjà, ça va durer comment? On ne peut pas durer. Parce qu'à le départ, vous montrez effectivement aussi ce que vous, vous êtes, ce que vous, vous voulez. Ok, que Dieu nous aide. Si nous avons si Dieu nous, nous accorde là, il nous permet que nous puissions entrer dedans, nous entrerons pour voir comment est-ce qu'on doit s'y tenir. Et même si on a fait des culbutes quelque part, ah oui, comment Dieu... Non, Dieu est tellement si bon que les gens ignorent même la bonté de Dieu. Même quand on est vraiment dans les bas fonds tourné dans tout ce qui est mauvais, là, effectivement, l'amour de Dieu, Amen. non, il, il, est trop, il est merveilleusement bon. C'est pour ça, frère, moi ma soeur bien-aimée, si nous pouvons avoir l'amour autant pour ces dieux et le respect, les choses seront tout à fait aussi Amen. différentes pour nous. Alors, comme nous, nous les disions. Donc, nous comprenons qu'effectivement que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et, et, et c'est lui qui contrôle toutes choses et nous l'avons dit aussi tout à l'heure qu'effectivement que peu importe ce que euh, cet ange-là quand qui mettait le soir, il, il pensait qu'effectivement que il était, le, parce que c'est vrai qu'il dit mais les jours où Dieu a été créé il y avait des, des pierres, d'entourer, l'or, l'or, les pierres précieuses de tout ça c c était, il était vraiment extraordinaire ce que Dieu l'avait vraiment voulu qu'il soit ainsi il mettait les seaux à la perfection. Et quand il regardait, par exemple, ce qu'on perd, effectivement, c'était autre chose, mais parce que Dieu l'aimait. Il avait mis sur la montagne, il a effectivement, ainsi de suite. Mais, et puis, on nous a dit que, lui-même, il jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. Parce qu'il a dit, je montrer sur la montagne de dieux, j'essaierai Dieu, j'essaierai ceci, cela. Mais, en fait, il ne pouvait, il ne, même s'il si faisait tout ce qu'il pouvait faire avec, ce qu'il pouvait avoir, parce qu'il avait la puissance que Dieu lui a donnée, mais il croyait. Donc ça, si je parle bien des euh, serpents aussi, donc les diables Satan, donc il était un archange qui mettait le soin à la perfection. Est-ce que vous me suivez? Ah oui, il avait l'intelligence, il avait cela, oui bien sûr, parce que c'est écrit comment il, Dieu l'avait donc doté de beaucoup de choses. Et il ne pouvait jamais arriver à avoir plus de puissance ni d'autorité que Dieu lui-même. Et vous savez pour quelle raison Parce que ce qu'il qu était, ce qu'il avait comme puissance venait du tout-puissant. Donc lui, il ne pourrait jamais être le tout-puissant. Parce que c'est une dimension. C'est comme la grande bouteille, mais qu'on a mis un peu d'eau dans un verre. Le verre là ne pourra jamais être grande grandes bouteilles, il peut tout faire, il peut même se dire, que moi je suis un verre beaucoup plus plein que vous, et puis moi je sais, il peut tout faire, il n'arrivera jamais, parce que le tout puissant reste le tout puissant, et les autres ont seulement la puissance, on n'aura jamais dit qu'ils sont de tout puissant, non, le tout puissant, c'est la haute puissance, Il donne donc, peu importe la taille d'un ange, peu importe la puissance d'un ange. Est-ce que vous me suivez oui. La puissance de Dieu reste toujours au-dessus. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui contrôle effectivement les événements. Donc c'est Dieu-là qui a... Parce que je voudrais que nous comprenions cela. Parce qu'il est la sagesse même. Si il est la sagesse même, il ne pouvait jamais arriver à pouvoir faire quelque chose dont le contrôle lui échapperait. Ils ont compris. Donc, s'il a mené à l'existence quelque chose dont le contrôle lui échapperait, cette chose-là serait au-dessus de lui. Maintenant, vous avez compris donc, Dieu ne pouvait même, ne peut même pas amener à l'existence quelque chose dont il n'aurait jamais le contrôle, dont il perdrait le contrôle, effectivement. Il dit, ah, ah, je sais même plus tellement comment on va faire, effectivement, ainsi de suite. Alors, si ça lui échappe, effectivement, mais c'est une autre personne qui doit contrôler les choses. Parce que si la chose se contrôle elle-même, elle devient Dieu. Parce qu'à ce moment-là, elle va contrôler Dieu. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que, pour que vous puissiez comprendre, mon frère Massin, dans ce que nous venons de lire, c'est pour ça que vous devez comprendre une chose ici, puisque lui, il a amené à l'existence toute chose. Ce qui veut dire qu'il doit, lui, être le maître de chaque mouvement, de chaque événement, jusqu'à la fin. Amen. <rire> c'est pour ça qu'on a, on a, on a, on a dit, tes dessins conçus à l'avance se sont donc fidèlement accomplis. Ça ne pouvait pas ne pas s'accomplir. Parce que pour qu'il puisse arriver à pouvoir effectivement aussi vouloir que la chose soit ainsi, mais il doit avoir aussi le contrôle, même dans les événements qui vont suivre, effectivement, parce que c'est lui qui va susciter même les événements pour que ce soit toujours sous ce contrôle, effectivement, pour que ça puisse s'accomplir. Est-ce que vous suivez vous savez, dans les Saintes Écritures, nous disons tout à l'heure, parce que peut-être que c'est resté un peu en suspens, il dit les pensées de Dieu sont les pensées de Dieu. Personne, donc il n'y a aucun être, si ce n'est Dieu lui-même, qui connaît ses pensées, ses propres pensées. Puis je vous ai dit tout à l'heure dit Or, oh, nous, nous avons donc la pensée de Christ, et c'est la, la vérité. Alors, que ce que cela veut dire nous avons la pensée de Christ? C'est ça? Ok, alors maintenant, regardez bien. Les pensées de Dieu, personne ne les connaît. Mais quand Dieu pense et qu'il exprime ses pensées, ça devient la parole. N'est-ce pas vrai? Ça devient la parole, non? S'il a exprimé, parce qu'au-dedans de lui, s'il ne dit rien, personne ne sait mais quand il a exprimé sa pensée, ça devient la parole. Or, la Bible nous dit, Christ est la parole de Dieu qui est donc faite... Voilà. Alors, ah, que Dieu te bénisse, je crois qu'on y arrive. Est-ce que vous saisissez Donc, Christ étant la parole de Dieu, or, ça veut dire que c'est la pensée de Dieu exprimée. Alors, quand je reçois Christ... Et que maintenant, j'ai la parole de Dieu. Amen. Ah, ben, voilà, messieurs. Est-ce que vous se disiez maintenant? C'est très important. Oui, que Dieu te bénisse. C'est très... vous savez, les scènes d'écriture, on ne joue pas avec. Parce que c'est Dieu lui-même. Et quand nous entrons dans les scènes d'écriture, nous devons savoir que Dieu veut nous enseigner, nous équiper, effectivement, pour que nous puissions pas avoir la logique humaine mélangée avec les choses de Dieu, il dit que nous comprenons les choses de Dieu, mais que ce soit simplement la logique spirituelle, la logique de Dieu, effectivement, qui nous montre qu'effectivement, que ça, c'est comme cela, ainsi, c'est comme cela, que maintenant, comme c'est la parole, donc la pensée est déjà exprimée. Alors, quand Christ, maintenant, crie la pensée exprimée, qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, vous pouvez remarquer maintenant, très bien, quelque chose. J'espère que vous allez encore saisir. Oui, que Dieu vous bénisse. Dans Matthieu, chapitre 6, on a compris les 16 et les citer. il est arrivé là-bas, à cet endroit, il a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme? Parce que le fils de l'homme, c'est dans son fonction des prophètes. Or, il était dans la pensée de Dieu. Mais Dieu, maintenant, a manifesté la pensée. pas la parole, non, non, non. On pouvait même la voir. C'est que Dieu pensait, puisqu'il a dit, on le va. Donc, il était là, donc, moi, le fils de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de moi Parce que Dieu m'a manifesté. Ah, qu'est-ce que vous pensez de moi Qui donc je suis En fait, ils se sont bataillés, là, où Jérémie, les prophètes, Qu'est-ce que Pierre a dit Tu es le Christ, le fils de Dieu n'est-ce pas vrai? Alors, il dit, mais tu es heureux, Simon, fils de car ce ne sont pas la chair et les sangs, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé. Donc, effectivement, que le Père a manifesté sa pensée hein, pour que lui, ouais, quand il voit la parole, mais cette parole, ça veut dire quoi? dit, mais ça veut dire ceci. Donc, sur les fils. C'est comme ça que nous avons la pensée de Christ, en fait. Parce que Christ est la parole de Dieu. Quand nous, quand nous croyons maintenant la parole de Dieu, maintenant, écoutez encore très bien, c'est pour ça que. Je le disais, vous ne pouvez, vous ne pouvez même pas prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça que je l'ai toujours dit ici, j'ai toujours c'est ma responsabilité, peu importe les gens qui peuvent penser. Quelqu'un qui se tient, tu vas à un endroit où qui prêche, il ne prêche pas la parole de Dieu, il le répète. Parce que pour prêcher la parole de Dieu, il faut que Dieu te donne la parole et qui te donne aussi la révélation de la parole que tu donnes. Donc tu prêches la parole de Dieu avec la révélation, c'est-à-dire avec la pensée de Dieu, et Dieu te donne déjà le tableau complet. Amen. Toi, il te donne le tableau complet, il dit, ça, ça doit être là, c'est la vérité, frère, ça. Parce que la Bible nous fait savoir que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, pas venir des prédicateurs. Parce que l'homme, à ses pensées, ne pourra jamais vous donner. Ça de la foi de Dieu. Non, pas du tout. Ça veut dire la foi dans un homme. Mais pas la foi en Christ. Donc, il faut que ça soit. Et ça, c'est tout à fait vrai. Comme il y en a fait avec des apôtres. Il est fait en couche aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait vrai que Dieu prend l'homme et à la pensée. Et puis, la parole est là. voilà, ça, ça veut dire ceci. Et c'est vrai. Alors, quand toi, tu prends la Bible, tu commences à la lire, tu n'as pas le même regard que tous les autres. Bien sûr que oui, monsieur. C'est la vérité, aussi vrai que vous voyez l'être humain devant vous, aussi vrai. Vous prenez la Bible, c'est comme si vous aviez d'autres regards. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont assis là-bas et qui disent « Ah, oh, il n'a pas dit comme ceci. » Non, monsieur. Moi, je ne peux pas copier le prophète. Non, non, non, non. Si j'ai le même esprit de Dieu que lui, l'avait, quand je prêcherai, le Saint-Esprit, effectivement... Mais c'est la vérité, frère. Comment pouvez-vous savoir que je suis un serviteur de Dieu Si tout le temps, je vous répète, je vous répète, non. je pr... Lui, il a prêché sous l'onction. Mais moi, je dois aussi prêcher quand même sous l'onction. C'est quand même là qu'on voit effectivement que c'est Dieu qui conduit. Mais être un perroquet, vous n'irez jamais nulle part par les vous n'avez pas expérimenter les choses de Dieu. Non, parce que, que Dieu te bénisse, parce que les gens disent, ah oh, les miracles, ce n'est pas les miracles dont on vise, non. C'est la transformation, mon frère. Parce que ce que, ce que le monde attend, il n'attend pas par l'éthique, lève-toi, non. non, non, non, non, non. La révélation, la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que des hommes qu'on voit, on s'approche d'eux, on sent qu'ils sont divins. C'est vrai. Les miracles, on en a vu, non nous avons fait ceci en nom, nous avons fait des grands miraculaires et, et tout ça. Ah oui. Il dit, mais vous, vous avez quoi Nous avons chassé, nous avons fait marcher, nous avons fait parler de parler de Ah oui, Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça en fait que. C'est ça que les hommes n'ont pas et qu'ils ne comprennent pas. Et pour être, et comme cela, c'est ce que vous voyez bien que Dieu notre Seigneur. Mon il fait trop chaud. je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai comme l'impression, si mon frère, mon frère, un peu vite, s'il te plaît, si on peut arrêter là-bas, parce que la chaleur commence à me créer un peu de problème. C'est comme ça qu'on voit, s'il te plaît, marche un peu vite pour éteindre ces affaires-là. C'est pour ça qu'on voit que dans les Saintes Écritures, le Seigneur lui-même, parce que la Bible dit qu'il veut se présenter. C'est ça là donc, son s'est présenté à lui-même. Pas mettre les choses, hein? Non, pas mettre les choses, mon frère. Il veut se présenter à lui-même. Une épouse parfaite, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Quand il dit comme ça, il sait parfaitement très bien ce que cela veut dire, et vous devez savoir. Quand il doit se présenter à, lui -à dire que quand il se regarde dans le miroir, il ne voit pas Jonas, il ne voit pas mon frère Juliard, il ne voit pas mon frère Floris, il et, et, et, Floris, hein? Joris, Joris, oui. Il ne va pas, ma soeur, ici, uh, Brunette, oui, oui, ainsi de suite, ni mon frère là, ni ma soeur, ni, ni l'autre soeur, ni Chalmokan. Il, il, il, il, il, il regarde et, et, et, et, et il se voit lui-même. Je, je vous l'ai dit, la vision que Dieu m'avait donnée, quand je pleurais, je disais, Seigneur mon Dieu, ainsi de suite, il dit, bon, mets-toi là-bas, je vais te montrer. Et quand je regardais... C'est la vérité vraie. Dieu m'était j'ai la vérité, cela. Et quand je regardais ce peuple que je conduisais, ils étaient habillés de la même manière. C'était une seule personne. Mais avec un caractère de la parole ferme, ferme. J'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. C'est comme si quand, quand on dit, voilà, voilà, voilà, ils vont maintenant entrer. Et tous ceux qui sont donc, hein, hein, qui doivent être acceptés par Dieu, quand ils passent le portail là, hein, donc on ouvre le portail, ils rentrent, alors c'est qu'ils sont agréés de Dieu. Alors, mon cœur palpitait. J'étais là comme ça, hein? j'étais là comme ça. Et puis, le groupe était là. J'ai dit, mon cœur palpitait. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, j'espère. je vous dis la vérité, Dieu, mettez-moi. J'ai dit, j'espère qu'ils écoutaient attentivement et qu'ils ont fait attention à chaque chose, mon Dieu d'amour. Et quand je regardais le, le, le groupe, effectivement, le regard qu'on m'a posé, c'était dit, frère, ne t'inquiète pas. Nous avons tout mis en pâtie, nous avons tout Je vous dis la vérité, Dieu, que je sers, mettez-moi. Oui alors là, ils étaient vraiment comme les soldats, en une ligne, hein, mais aussi fermes, toutes, donc tous pareils. Hein. Et quand ils ont commencé la marche, mais quelle marche ordonnée Ou pas, chacun, il n'y avait pas que. Non, non, non, non Mais alors, quand ils sont arrivés là-bas, dans les lieux, ils devaient rentrer, effectivement. Mais quelle ovation On les a accueillis avec beaucoup d'éclamations. C'était la, la, la fête là-bas, vraiment une joie. Je dis, mais c'était un peuple particulier. Mais c'est parce qu'ils étaient dans la parole. Amen. Donc, c'est ce qu'il doit et il veut, il doit se présenter à lui-même. C'est-à-dire que quand il regarde, effectivement, il se voit, en fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'il nous a parlé, effectivement, que nous devons être dans, dans le corps, dans le corps. Pas individuellement, quelque part, autrement, mais c'est dans le corps. Et quand nous sommes dans le corps, nous formons, c'est-à-dire l'image qu'on va donner, c'est l'image de ce corps-là. Mais oui, l'image de Christ, effectivement, qui sait lui-même, et à ce moment-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, que voilà comment les choses se passent, effectivement. C'est que pour qu'on atteigne cela, effectivement, aussi, ce qu'il a dit à Pierre, il a dit je, je bâtirai mon église. C'est là les, les, les privilèges que nous avons, parce que nous disons, parce que si il a une église, il est donc l'hébergé. Et s'il est le berger, eh ben je vais l'avoir comme pasteur. Ah oui, sans l'ombre d'un doute, hein. c'est dans cette église-là que je vais être. Ah oui, pas à gauche et à droite, mais là-dedans. Et alors maintenant, pour que. On, il arrive à pouvoir atteindre effectivement son objectif, de manière à ce que ceux qui doivent être là-dedans ne puissent pas être de ceux qui portent un vêtement étranger en s'ajoignant effectivement de cela, alors qu'il a pourvu à ce que le moyen soit donné pour que tous, ils aient tous un même vêtement. C'est pour ça qu'il il faut comprendre une chose qui est très importante. C'est pour ça que nous nous rassemblons. Si déjà ici, quand même vous entendez la parole, vous avez encore des doctrines étrangères que vous avez en vous, que vous allez à gauche et à droite pour amasser ceci, pour amasser cela, comment voulez-vous, Voulez-vous, mon frère et ma soeur, qu'on soit un Déjà, quand nous sommes ensemble, nous avons chacun de nous nos doctrines. Il veut là-bas, nous sommes pas un. Comment pourrons-nous alors espérer être un Christ Parce que la Bible nous dit que Il a donné les uns comme, comme, comme, comme, comme, pour. Nous allons lire Ephésiens au chapitre 4. C'est ainsi que vous devez bien comprendre les choses, effectivement, parce qu'on on a des gens qui nous combattent, qui disent oui, ils vont. Ce n'est pas, pas le problème de.. Nous, vous, vous devez savoir que aussi longtemps que vous ne vous accordez pas au même diapason de la parole de Dieu, vous n'irez nulle part. Dans euh, Corinthiens, donc non, Ephésiens chapitre 4, il nous dit ceci. Verset 11, il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Vous suivez Ça, c'est lui qui a donné là, c'est le Seigneur lui-même. Je voudrais que vous compreniez cela, parce que vous pensez souvent que oui, on attaque des gens pour l'amour, et c'est la vérité, on attaque personne. Mais on prêche la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu s'il y a des gens qui ont dépensé des pensées, des guerres dans la tête, c'est leur problème. Mais le peuple de Dieu doit être attentif. Parce que c'est Dieu que nous servons. C'est pas un homme qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Il a donné les uns comme. Et puis, pourquoi verset 12 Pour le perfectionnement des saints. Donc pour toi que tu puisses atteindre les niveaux personnel perfectionnement, il faut que tu puisses être conduit aussi par, par Conduit par ceux que Dieu a appelés. Parce qu'en dehors de ce ministère ici, vous ne pouvez même pas atteindre la perfection. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Tout celui qui monte sa chair et devient pasteur, de toute façon, ils s'appellent pas, pasteurs, mais ils ne sont pas de pasteurs. Ce sont des frères révoltés, des gens qui ont des démons. Mais bien sûr. Oui, ils ne sont pas. Et puis, être avec des gens, des personnes, vous êtes sur le coup de la condamnation, vous aussi. Vous les suivez, vous êtes aussi condamnés, bien sûr. S'ils sont sous la malédiction, vous sous la malédiction. Peu importe, on a fait. Oh, nous avons déclaré. La, vous avez déclaré la. Vous, vous avez déjà invité les démons avec vous. Vous déclarez la guerre à qui Mais ils sont, les démons sont là aussi. Hein, nous avons déclaré. Et aussi, parfois, ils bougent. Mais hein, venez, parce qu'ils qu sont avec vous. Vous avez déclaré la guerre à qui oh, démons. vous êtes déjà dans le problème. Il faut arranger votre problème. Alors, il dit ici si, pour le. Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. cest divin du corps de Christ. Maintenant, écoutez bien. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de quoi La foi, mon frère. Donc, chacun de nous ne peut pas avoir une foi dans ceci, dans tes doctrines. On doit avoir la foi dans la parole de Dieu. Le Saint que Dieu te bénit, Les le Saint, Dieu, il persévérait dans l'enseignement de qui Bien sûr, parce qu'on savait d'où ils venaient les apôtres. C'était choisi par le oui, Seigneur. Oui, ça, c'est vrai, c'est important pour l'Église. Pour les fils et les filles de Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Ils ne pourront pas aller ailleurs. Non Ils iront certainement là où les... C'est vrai, frère, frère, Là où Dieu les a choisi. Et pour les placer, c'est là. Parce qu'ils doivent être, effectivement, ils doivent écouter la parole de Dieu. Qui les amène au coin à la perfection. Bien sûr. Mais si vous n'êtes pas de ceux-là... Vous serez toujours là. Si vous vous en ennuyez, à gauche vous coudez. À droite vous courez. Et vous avez un patron. Ah, Jésus vient bientôt. Il vient bientôt, mais toi tu es où <rire> Tu es où Ah, je suis un frère avec tout le monde. Avec tout le monde, frère. Hein frère, frère, frère, frère, frère, frère, frère, Alors dis-moi, comment est-ce que Dieu a pu dire, ne séparez-vous Sauter du bédé, quand même, il doit quand même, être, tu dois quand même être positionné dans quelque chose, quand même. Amen. À gauche, tu y es. À droite, tu y es. Oh, je suis fort. Donc, mon frère, fais attention parce que c'est là qu'on glisse facilement. Pour avoir la bonne conscience à tout le monde, les tonnerres viennent. J'ai dit, j'aime les C'est si, Parce que, bien sûr. J'ai toujours répété ici, frère et soeur, et ça, je le répète encore parce que c'est cette responsabilité aussi. Je le répète effectivement, quand quelqu'un vous prêche que les tonnerres sont révélés, cette personne-là vous apporte des démons. Aussi, aussi, long, aussi vrai que ces soi-disant révélations de tonnerres ne sont pas des dieux, aussi vrai que les démons sont derrière alors quand vous croyez vous dites ah, ah oui les, les, les, les, les, les, les tonnerres sont révélés parce qu'il y a une astuce qui vous donne oui mais ce que vous croyez que William Branham est vraiment le prophète de Dieu le dernier qui de peut venir frère et soeur qui ne connaît pas ça ce qu'on oublie c'est que <rire> il y a un c'est lui-là qui a donné les uns comme ceci et cela. C'est celui qui a commencé, qui va terminer. C'est pas les derniers. Ah ben oui, parce que après les derniers, mm. il y a toujours l'autre. Les derniers, les septièmes, il a terminé. Mm. Mais c'est lui qui marche, oui, c'est il est d'or. A-t-il arrêté non, ça non, marche? Alléluia! Ben, Dites-moi. Et s'il si a arrêté, dis bon, avec les derniers, je m'arrête là. Non, il continue jusqu'à ce que exactement, exactement. nous soyons tous parvenus exactement. à l'unité de la exactement. foi. Voilà. Tout à fait. C'est ça que les gens se sont bloqués et ils ne sont pas laissés enseigner par le Saint-Esprit. Ça bouillonne dans le cœur, mais Dieu vous aime. Amen. Ne croyez pas au tonnerre. Ah, Quelqu'un peut vous dire, oui, le frère Branham a prêché les teneurs. C'est faux, mon frère. C'est archi-faux. Et ceux qui disent comme ça détruisent en fait les témoignages des serviteurs de Dieu. Et ils sont des fous en fait aussi. Reportez-le pour votre information dans les derniers sous les septième saut. Nous connaissons aussi les brochures. Parce qu'ils peuvent dire, oh, ces gens ne les connaissent rien. Quand nous avons lu les brochures, vous n'étiez pas encore nés. Quand aussi nous citions, Frère banam' m'a dit, vous avez des pampers. Et vous comprenez, c'est beau que vous compreniez que nous sommes passés par là. Sans la grâce de Dieu, nous serions toujours là, comme des, des perroquets. vous Et tout. Vous ne les avez pas emportés par tous. Ah, voici les miracles. C'est que nous cherchons la parole qui me transforme, qui m'amène veille. C'est Jésus que nous aimons tous, effectivement, dans notre vie. C'est-à-dire que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Dieu n'a pas envoyé la lumière du temps du soir pour que nous puissions avoir toutes sortes de foi. Réveillez-vous, frères et sœurs. Vous allez sur des sites, nous avons des frères à tel endroit, nous avons des frères à tel endroit, on écoute. Mais il y a toujours du poison qu'on ajoute. Vous écoutez, vous êtes troublés. Et vous sautez, vous dites, mais enfin, mais j'ai entendu quoi, effectivement, parce que je ne vois pas tellement très bien. Parce que, euh, oui, parce que ce qu'il prêche là, il ne voit pas tellement très bien où le placer. Mais il vous envoie comme ça, vous, alors débrouillez-vous. Mais pour que lui soit, je fais sortir les côtes, il ne sait même pas où très bien, bien la placer, mais il vous envoie. Par exemple, la, la Russie, ici, je donne un exemple, je voulais, ne bah, sais pas, ici, la Russie, mais qu'est-ce qu'on a pas? Oh, frère Banham m'avait prophétisé, oh, que, okay. la, la Russie, ah, c'est c'est là, c'est toujours comme ça, hein? Il suffit qu'un truc sort comme ça. Frère Banham m'avait prophétisé, frère Bonhomme. mais des tours et des on a placé les choses de Frère Banham détourer et travers. Ah, c'était à l'époque même quand, quand vous, vous souvenez, je vous l'ai dit ici, hein, si vous, à l'époque, quand on avait, quand c'était euh, Hillary Clinton avec euh, tout le monde là-bas au prêché, ce sera la femme, parce que le prophète avait dit, il avait, je vous l'ai dit ici, ce sera pas la femme. Vous vous souvenez? Oui. Ah, vous vous souvenez, non? Oui. Eh ben, on a il n'a rien passé. Non. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit encore par après? Avec la Russie, maintenant, ah, ah, tout le monde, a... on en voit, les fois, a dit, mais frère, on sait que c'est un prophète, vous n'avez pas pouvoir faire ça pour justifier qu'il est, fait qu il est le vrai, il est le vrai, non. Mais Dieu a confirmé son serviteur. Vous restez tranquille, laissez Dieu simplement faire les choses. Et il a appelé des hommes pour prêcher. Vous, il n'a pas appelé. pas grave papa, papa, et puis, ah frère, maintenant, ah, la Russie, ah, ça, c'est l'Ukraine, ah oui, ah, oui c'est bientôt, frère, frère, frère, frère, soyez en paix. Amen. « Soyez en paix. » Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Vous savez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas comprendre effectivement les plans de Dieu. Amen. Toujours, c'est que nous avons besoin de connaître Dieu. Et alors, quand un événement, et c'est vrai, mon frère, ma soeur, quand un événement se passe, Dieu doit vous dire. Amen. Il a dit, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » pas de confusion, mais il vous l'a dit. D'ailleurs, je veux vous dire, vous êtes quand même un témoin. Je vous l'ai dit, c'est quand, oh, c'est un bac de la bêtise, c'est la fin, c'est la fin. Je vous dis pour Corona, je dis frère, soyez en paix. Corona, il vient, Corona, il va passer son chemin. Aujourd'hui, vous êtes comment On peut s'embrasser, on avait pas papa, mais maintenant, il n'y en a plus. Et puis, c'est cet été, il n'y en a plus. C'est vrai, vous pouvez détester les gens, mais quand même, reconnaissons que Dieu nous accorde quand même la grâce de voir un peu plus loin, pour que les choses soient placées quand même à leur juste place dans les saintes Écritures. C'est pour ça, ne faut pas vous inquiéter. Ah, l'envahissement va, va envahir, Russie va envahir, frère, frère, frère. Non, frère. Consultez donc les livres saints. Et voyons ce que Dieu dit, parce que on parle à la Troisième Guerre mondiale. et Mes frères et sœurs, pourquoi tremblez-vous quand le monde tremble Le psaume 46. Alléluia. Vous ne 46, vous n'êtes pas absent quand même, présent. Il est monté, il a psaume 46. Vous le lisez, dit Dieu, tu es grand. <rire> Le grand problème avec vous, c'est que vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Des oreilles, vous n'entendez pas. Vous êtes seulement que ça du Congo, ah, là-bas au Congo, à Kinshasa, à la Guinée, ou à tout. on a dit, et alors vous connaissez les grands prédicateurs là, comme même, sur le là, il a dit, frère. C'est ça. Vous pensez que Dieu va utiliser les gens des Tipoy Mais c'est pas si vous ne connaissez pas Dieu. A-t-il été chez les Sanedrin Il a pris un homme comme compagnon, c'est Jésus-là. Même si vous étiez à son époque, vous ne même pas cru. Vous avez toujours. C'est pas... la même chose qu'ici avec. Frère Branham ah, Marie, Marie. Marie. Marie. vous aurez toujours, Moïse a dit, Moïse a dit, mais Dieu te plaisante là. L'homme dont Moïse avait même parlé. Là, écoutez-le. Hum, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, dit, mais frère, tu n'es qu'un perroquet. Okay? Sois dans ton temps. Ah, mais avec ce Dieu qui t'a donc appelé à pouvoir les servir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est Amen. Tendre Père et précieux Sauvage, nous voulons te dire merci pour la grâce et la grandeur que tu manifestes à l'endroit de ton peuple en ce jour, mon béni, mon Père, Dieu. Nous sommes à toi et nous voulons te servir aussi pour ce que toi... Tu fais, mon bénémoine Patibissan, dans ce temps, mon bénémoine Père Dieu. La gloire te revient parce que tu ne nous as pas laissés dans les télèbres, mon roi, mais tu as envoyé ta lumière, la lumière de la vie, mon bénémoine Paty Pour que réellement nous puissions voir ce que toi tu veux, Seigneur, afin hein, que nous puissions marcher à la clarté de ta face, mon bénémoine, Père Saint dieu Nous sommes heureux et, et nous sommes un peuple qui t'appartient, mon sauveur. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon bénémoine, Père dieu. Pour toutes les merveilles, mon roi, ouvre les yeux de ton peuple, mon roi. Ouvre nos yeux, mon béni aimé prate duit enfin, que nous puissions contempler ta face, mon béni, aimé Père Merci, Père, que nous voyons ce que toi tu fais, ce que toi tu accomplis, mon béni aimé père son Dieu. Merci encore pour tout, mon béni. aimé A toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Oui, mon maître béni, merci. Tu es Dieu et... Tu manifestes ta grâce, mon bénéfice, à cause de ton Seigneur. Oui, Père Saint. merci, Seigneur, à cause de ton nom, Père, merci, mon roi. Oh, Jésus, tu es présent, mon Seigneur, et tu continues encore à agir, mon Seigneur, merci, Seigneur, ton œuvre à toi, mon Seigneur, merci, Seigneur. Oh Jésus, nous te remercions ce matin. Merci. Merci, monsieur. Oui. Oui. Oui. Merci. Merci. Alléluia, merci yes, Seigneur. Bon. Bon. Oui mon Père. Merci bon. yes, Seigneur. Je bon. te yes, remercie. Oui, bien. oui bien. Nous avons besoin de toi Oui à yes, bon. yes, bon. yes, bon. toi. besoin de Merci. message. Nous oui, Père, merci. Merci. Oui, Père. Merci. Merci. Amen. Oui, merci. Merci. Merci. Merci. merci. Nous avons besoin. besoin de soin. Oui, cela. Alléluia. Merci. Aide-nous, Père. Merci. Merci. Toi, nous, nous avons besoin de toi, oui Père, Les choses qui ne sont pas confiées à toi, à la gloire, à toi la puissance, oui, ce Tu es ce Dieu, Dieu qui nous aime, Père. Merci. Oui. Oh, Jésus, merci. à toi, Merci. Alléluia. Merci. Oui. Monsieur. Monsieur. Monsieur. I'm going to go go to the I am more for the king who could get in a doodle. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I with kaka but your children love is single every time that you will be attracted to it look after your son even after your son your son was broken he was prophetic Barikine nolako, Bariki, Bariki Señor, funi kana damu yangu. Wee, mwenyona jificha dani anenola mungu. Oh Señor, mna jificha dui, mna jita magina, mna jifanya mna fiki, mna jivali Halakini mungu ana kuna, mungu iko naona. Anadoua yote kweli ya mabonde hacho. Asante. Merci Seigneur Jésus. Asante Seigneur. Ne saute pas. Thank you. Asante kwa Dieu est bon. Il est bon pour moi, moi j'étais perdu, il m'a sauvé, dit oui, Dieu. Élise, oh et Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Moi j'étais perdu, Jésus m'a sauvé. Moi je te glorie